Bonjour, je m'appelle Pierre Pellefigue, j'ai 38 ans, j'ai été étudiant à l'IUT Doche de 2000 jusqu'en 2003. Donc J'ai fait le DUT agronomie, génie biologique option agronomie, et ensuite j'ai fait la licence professionnelle génie géomatique pour l'aménagement du territoire. C'est tout ce qui concerne la cartographie numérique et le traitement d'images satellites. L'IUT, euh, pour moi, c'est voilà, j'ai fait un parcours, je suis parti d'abord en fac et la fac ne m'a pas du tout convenu comme euh, système d'études. Donc ce qui m'a plu dans l'IUT, c'est que déjà on est très proche du, du lycée, dans le fonctionnement, euh, c'est un, euh, un travail quotidien, euh, des examens réguliers. Donc ça, ça, voilà, ça c'était un style de travail qui m'a convenu. Et euh, ensuite, les disciplines qu'on qu m'a enseignées étaient plutôt génériques, généralistes. Donc, en fait, j'ai découvert plein de disciplines différentes. Et donc, ça m'a ouvert euh, pas mal, pas mal d'horizons sur mon avenir euh, professionnel. Et enfin, je me suis spécialisé en licence professionnelle sur des thématiques qui, qui avaient été abordées euh, dans, dans mes deux premières années d'IUT. Et donc, je me suis spécialisé donc, dans le traitement d'images satellites. Depuis un an et demi, je suis responsable du système d'information géographique de, la, de Grand Hoche Agglomération et de la ville d'oche euh, Mais avant ça, j'ai fait plusieurs métiers. Euh, j'ai eu la chance de continuer dans l'entreprise qui m'avait pris en stage en sortie de licence professionnelle. Euh, J'y suis resté cinq ans, c'était sur Bordeaux. Euh, ensuite, je, je suis revenu sur roche J'ai travaillé dans une société d'économie mixte, donc on faisait de l'aménagement du territoire et de la construction donc moi j'étais toujours dans le domaine de la, de la cartographie et ensuite en 2010 j'ai intégré une société qui faisait de l'édition de logiciels dans la cartographie sur internet et c'est suite, euh, suite à cette expérience-là que j'ai intégré aujourd'hui le poste que j'occupe euh, à l'agglomération. Voilà. <rire>